Bonjour, c'est Gilles, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer une belle suite d'accords au piano bien triste, donc en mineur. Euh, donc, euh, Déjà, vous allez pouvoir ainsi jouer euh, une belle suite d'accords bien jolie euh, pour vous faire plaisir. Hein. Mais ce n'est pas le but principal, puisque le but, ça va être de vous approprier les choses et d'être créatif euh, donc, dans cette grille d'accords. Pourquoi Alors, vous le savez, si vous me suivez euh, déjà depuis un moment... Ce qui me paraît essentiel lorsque l'on veut apprendre intelligemment le piano dans le but d'accompagner, d'improviser ou de composer librement et avec créativité dans différents styles modernes comme la pop, la variété, le blues ou encore le jazz, c'est de comprendre ce que l'on joue. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran ou dans le lien qui se trouvera dans la description de cette vidéo. Euh, et vous pourrez revenir <rire> ensuite sur celle-ci. Donc, Parce que lorsque l'on connaît l'harmonie, les accords, les gammes, l'art d'enchaîner les accords les uns aux autres, l'art d'embellir les accords. On peut ensuite jouer du piano, enfin, jouer un piano qui nous ressemble et développer notre propre jeu bien à nous, qui sera donc unique. Et surtout, on s'amuse avec l'harmonie, comme un chimiste qui s'amuse à, enfin, qui s'amuse, qui mélange différents produits dans ses tubes à essai pour créer différentes formules, différents effets, différentes couleurs, différentes explosions. Et on peut ainsi créer des ambiances qui soient au piano qui soient tristes, romantiques, joyeuses, ou créer des ambiances que seul vous pourrez créer en cherchant des idées d'arrangement grâce à ces outils euh, et cette compréhension harmonique. Donc quand je parle d'outils, c'est par exemple euh, connaître des façons d'arpéger, des façons de rythmer différentes, des façons de jouer différentes, euh, plus modernes, plus jazz, plus blues, plus blues etc et alors très important également euh, c'est de travailler l'oreille musicale euh, pour être capable et eh bien évidemment d'entendre les couleurs parce que ce ne sont pas que des outils euh, théoriques et harmoniques et en fin de compte ces outils sont là pour aider l'oreille, mais elles ne sont qu'au service de notre oreille et de notre musicalité. Donc, il faut qu'on apprenne à entendre comme ça les couleurs, les enchaînements d'accords type qui revient tout le temps dans les morceaux. Comme ça, vous serez capable également d'écouter un morceau et de, re, de retrouver les, a, les accords à l'oreille, de pouvoir ensuite vous approprier ce morceau. Euh, D'ailleurs, comme cela, ça vous permettra de plus dépendre des tutos euh, piano tout fait que l'on peut trouver sur YouTube ou ailleurs, mais vous, vous deviendrez un vrai musicien capable de... De, de repiquer un morceau à l'oreille jusqu'à la, vous l'approprier et l'arranger à, à votre sauce ce qui est absolument formidable d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo là-dessus je vous mets également euh, le lien qui s'affiche à l'écran ou dans la description de cette vidéo sur euh, justement comment ne plus dépendre des tutos tout faits euh, lorsque l'on veut euh, eh bien, jouer des morceaux au départ qui sont simples euh, évidemment au début c'est tout un travail euh, où on va apprendre on va développer son oreille donc on va apprendre au début à apprendre à reconnaître des, des morceaux avec trois accords qui se battent en duel, des trucs simples. Et petit à petit, comme ça, on va apprendre à repiquer de plus en plus de choses à mesure que l'on entend mieux les couleurs. Donc, place à la pratique. Alors, un petit avertissement tout de même, si vous n'avez aucune connaissance harmonique sur comment lire et jouer des accords, comment construire des accords au piano, eh bien, euh, cet exemple peut vous paraître compliqué. De même, si vous n'avez aucune euh, connaissance sur comment accompagner au piano, comment trouver des arpèges au piano, ça peut être compliqué aussi. Euh, cela dit, si vous, a, si vous savez le faire un minimum, bien vous pourrez vous amuser déjà à jouer cette grille. Et l'objectif que je vous donne, finalement, c'est d'essayer de vous l'approprier et de la jouer à votre sauce et de, de chercher à être créatif dessus. Voilà, donc c'est vraiment un petit exercice que je vous donne là. Vous jouez la grille que je vous propose et vous essayez à partir de cette grille-là, de faire quelque chose euh, d'unique à vous, finalement, avec votre propre façon de jouer, votre propre façon d'arpéger ou de rythmer. Mais l'idée, donc, c'est de respecter euh, les accords euh, de la grille. Voilà. Donc, c'est un des exercices que je donne dans mon cursus euh, piano. Là, euh, évidemment, c'est euh, l'extrait d'un cours complet que je développe et dans lequel je parle de la relation entre les gammes et les accords. Donc, je montre, finalement, euh, par rapport à tel accord, quelles sont les gammes qu'on peut utiliser pour créer euh, une mélodie différente, pour... Euh, pour improviser dessus, etc., etc., pour vraiment pousser les choses, pour pouvoir être vraiment créatif et vous approprier les choses avec plein de façons de faire. Voilà. Mais là, dans un premier temps, l'objectif, vous jouez la grille et vous essayez de vous euh, l'approprier au maximum en en faisant une œuvre unique à vous qui vous ressemble. Et vous pouvez me laisser un commentaire en me disant finalement si vous avez joué le jeu et est-ce que ça finalement, euh, est-ce que ça vous a permis finalement de libérer peut-être une musicalité euh, qui était euh, enfouis en vous et que vous ne connaissiez pas, euh, j'ai souvent ce témoignage de personnes qui découvrent finalement euh, que l'on peut se détacher de la partition pour être créatif sur une suite d'accords. Euh, des personnes qui par exemple proviennent du classique et qui ne savent pas euh, se détacher de, de l'interprétation d'une œuvre vraiment écrite. Et euh, c'est souvent quelquefois euh, assez surprenant de voir euh, euh, comme un déclic qui se fait euh, lorsque l'on découvre qu'en fait, et bien, évidemment, tout comme euh, la composition que l'on joue euh, a été composé un jour par quelqu'un, ben, nous-mêmes on est capable de composer aussi. Voilà, donc amusez-vous bien, c'est parti Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir une suite harmonique en La mineur. ce qui va nous permettre de voir des petites variantes au niveau des gammes mineures. Parce que la difficulté lorsqu'on appréhende une œuvre mineure, c'est qu'on fait souvent des emprunts aux différentes gammes mineures qui existent, et en particulier on va voir la gamme mineure naturelle et la gamme mineure harmonique. On a parlé un peu de la mélodique dans les cours précédents, dans ce, dans ce niveau. Donc voilà la suite harmonique que l'on va s'amuser à, à jouer, donc la mineur, mi basse de sol dièse, mi septième, la mineure, fa, do. Do dièse diminué, Ré mineur, La7, Ré mineur, et Mi quinte augmentée et La mineur pour conclure. Donc on peut s'amuser à faire tourner cette grille, vous pouvez vous exercer à la jouer dans différents arpèges, puisque de toute façon vous aurez. Des petits travaux à faire là-dessus, de composition, euh, notamment, euh, et aussi également dans la section « Je joue des morceaux ». Euh, J'ai préparé sur cette suite d'accords et eh bien un exemple d'arrangement piano que vous aurez à jouer. Donc, euh, c'est parti déjà, vous pouvez vous amuser à jouer et vous approprier la grille, et à l'entendre, à l'écouter, euh, surtout au niveau des cadences des basses, et aussi, bien sûr, de la couleur des accords. Et bien sûr, vous pouvez commencer à y mettre des couleurs, des, des secondes, donc des neuvièmes, hein, si vous avez une septième dans l'accord. Euh, et essayer de voir un petit peu ce qui pourrait sonner au niveau des renversements d'accords, au niveau des arpèges. Donc déjà, amusez-vous à jouer cette grille-là. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, donc euh, il faut que vous sachiez aussi que euh, je vais donner un cours en direct euh, via Internet, donc, euh, sur euh, eh bien, euh, les accords mineurs et sur les façons d'enchaîner les accords en mineur et les gammes à utiliser dans les contextes mineurs, hein, donc un cours qui sera en direct. Donc, si à l'heure où euh, vous regardez cette vidéo, peut-être que j'aurais déjà donné euh, le cours. Et si vous voulez rien manquer sur les nouveautés euh, des cours que je propose euh, eh bien, sur mon site, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche à l'écran. Euh, vous aurez ainsi la possibilité eh bien, de recevoir mes meilleurs conseils et aussi d'être informé euh, de ce que je propose donc dans le cadre de, des cours. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.